Quelle sensation délicieuse nous avons éprouvée quand nous sommes entrés dans ce paisible asile Dès l'abord, d'obscurs ombrages, virgule, une verdure animée, virgule, des fleurs variées et des chants d'oiseaux nous ont charmés et ces lieux sauvages et solitaires ont fait monter à notre imagination autant de fraîcheur qu'ils en ont porté à nos sens. Point. Dans le gazon, virgule, le serpolé, virgule le thym, virgule, la marjolaine, se trouvaient mêlées à une foule d'autres fleurs des champs que le vent y avait semées. Point. Nous nous sommes promenés avec extase dans des allées tortueuses ombragées où la vigne vierge, virgule, la clématite et le chèvrefeuille se trouvaient entrelacés en mille guirlandes capricieuses. Point. Ces allées étaient bordées ou traversées d'une eau limpide, virgule, où nous nous sommes rafraîchis les mains en écoutant la chanson des sources que nous avons regardées courir dans l'herbe fine. Point.